Coucou les filles Coucou, Coucou. Coucou. Coucou. Aujourd'hui, on va, on va jouer au jeu des goûts Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va oui. goûter On et va jouer. goûter quoi C'est tout ce qu'on va goûter Oui oui. oui. Non oui. Les fruits, et bonbons. Ah, je sais pas On va voir ce qu'il y a dessous Ce qui se cache Alors, on va commencer par... Qui, qui c'est qui veut goûter Moi. Bon. Alia. Mets ton masque, vie. Yes. Pichot. pas. Maman, c'est que tu... Oh. mois mm. de Maman, Maman, oui. oui. Alors, Alia, peux-tu nous, peux nous dire quel goût ça a Oh mmh, Ce chocolat Oui. Mais encore euh, mmh. En fait, le chocolat de noix de oh. est noir et marron. Oh C'est Oui, mais c'est à quel goût ah, ah oui, oui. Mmh. c'est à quel goût mmh. Au chocolat. C'est tout mmh. Mmh. Il y a autre chose que tu as oublié Alia Ah c'est mon petit bout comme ça Oui mais quel goût il y a Mis à part le chocolat Le euh... raisin. <rire> ah, mais en fait c'est sucré oui, Parce que... oui. Mais t'as pas un autre fruit Un goût de fruit tout le temps Mais je dirais le... La Ah je sais La pistache Non perdu C'est quoi Un bon goût là. Framboise. Oh Alors à toi Loubi, tu non. mets ton petit masque. Non, mets ton même... masque. C'est le même ou pas Correctement. Ouais, non. ouais, mais comment je te le donne Non, ferme, mets ton masque. Framboise. Allez Loubi. Je te donne. <rire> Alors Loubi. Qu'est-ce que c'est à ton avis Saucisson? <rire> saucisson oh, non. Il a quel bouton saucisson? Tu dis saucisson? Tu orange. Non, c'était un bonbon. Bon. À la fête, non, c'est à la fraise et Maman, est-ce que, est-ce c'est -ce est tous des bonbons? Non. non. Assia, mets ton masque. C'est Mets ton masque C'est bon Ah c'est bon. oh, trop bon Alors Asia. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est Des mm chips -hmm. Je peux est en C'est un peu salé. Mais encore C'est la pomme Oui, un chips à la pomme mm -hmm. À, moi. À, toi. <rire> à toi Alia <rire> alors à ton qu'est-ce que c'est ah Parfait. Yes. Un point. J'aime bien notre coco. Ah, hein. mmh. mmh, C'est trop bon. À toi. Oh. <rire> remets. Remets, tu triches. Qu'est-ce que c'est euh, C'est bon euh, C'est bon pas c'est la tomate bravo mais t'as vu ce qu'il y avait t'as as d'enlever ton masque Ah je sais je, je sais pourquoi elle la tomate parce que ça bouge et parce qu'elle l'a vu elle a enlevé son masque remettez votre vos masques. ah un gros un gros gros un gros je sais gros ah, je sais. ah gros gros Qu'est-ce que c'est J'ai mis un poing Mais arrête Remets ton masque, s'il te plaît. Oh. Qu'est-ce que c'est, bah, c'est un qu'elle me dit, j'en ai 6 heures, ça va être du ventre. Salut J'ai mis un peu de À moi À toi Alors, attends. Et moi, j'ai un point. Mais... Oui, je lui ai mis ton point. Moi aussi. Non, toi, toi, toi. toi. Ah, Léa à... Ok la bouche. Mmh, mmh. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, Alors. c'est un chips à la pomme. Pas. Parce que j'ai entendu tout à l'heure. <cười> <cười> Mais reste. Là, pour moi. Re... Oh non, vous trichez, moi je suis pas d'accord Remets ton masque Elle a déjà goûté Vous croyez quoi que... Je... déjà goûté Je mets des choses bizarres a... ah. Des verres de terre Attention, c'est un... Qu'est-ce que c'est Remets ton masque Mais non, tu triches. Et concentre-toi Un bonbon à bon. la framboise C'est quoi le bonbon à la framboise Comment c'est c'est à moi. Asya. Elle a un peu Asya, Asya. Je la ferai à des Tiens. Oh Qu'est-ce que c'est Oh, beurche. Moi je sais ce que c'est. C'est quoi Ah, c'est sais mais encore. Non. Attends, laisse là. Attends. Euh, il y a... une, une, une, une une pâte de fruits. Non, chérie. Un raisin. Non. Fraise. Non. Poire. Non. Poire. Non. non. C'est rouge. Non, c'est vert Tu oh, ah, peux voir Non, non. Un, un euh, non, euh, une courgette. Non! C'est Blair! C'était bien. Un kiwi! Oh! Pas de points pour Asya! À moi! Ania, à toi! Mets bien ton masque! Aïe! Hein. Oh non! À quel, à quel fruit ça te fait penser Kiwi. Oui, oui. Non. J'aime <rire> pas. Ben pose le sur le côté oh. sur la table. C'était un bout de abricot. <rire> je le jetter? Laisse, je le jetterai après. Mmh. Mets ton masque, mademoiselle Loubi. Mets ton masque. Je prends autre chose si tu veux comme ça. Allez. <rire> <Un peu>. ah, <rire> ah non ça va pas être tiens j'ai pas pris dedans j'ai pas pris dedans alors j'aimerais bien voter oui. jambon qu'est ce que oui, c'est ma c'est la pomme le chips à la pomme parfait Asya ah, ah, non Asia. non, pour les je j'ai pas de jambon non non non jambon Moi, jambon oui. jambon Attends, ah ben c'est moi qui défie. Goûté, oh, oui. Ah si, oh, allez! J'aime pas, ça résonne. Allez! Ça résonne. Oh, allez, les filles, s'il vous plaît! Moi, Pourquoi oui! Goûté. Côté de vos cheveux! Ça résonne! Allez! Entièrement! Tu détestes les résins de ah. C'est mon pire fringue. Allez, ah, à toi. Ah, moi, je dois écouter Le masque. Vas-y, vas faire, faire le <rire> Ah! Alors c'est quoi euh, moi, Alia est ma je ah. maman, Maman, à toi, ah, euh, loupe ah, oui. ah, Trop bon Qu'est-ce que c'est le ma C'est ouais oui. Moi j'ai pas lui Je vais lui Moi j'en veux, je vais Allez, Asya Arrête! <rire> mis... Ah, tiens <rire> Allez! Oh, remets ton masque! Oh! J'ai jamais compté celui-là. Il est sur le Alors? Qu'est-ce que c'est? C'est de la phrase. Ouais. Ah. Allez, oh. dernier tour, les filles. Ah, a... Dernier tour, dernier tour! Ah, C'est bon. Attention. Ah. Oh, je peux bon. Oui. Mais encore. En que trouves ça aime. Ça quel... En fait, 13. <coughs> ouais. Et moi, j'ai pas goûté. Tes yeux. Mets ton masque mademoiselle Je... Mets ton masque Moi j'ai fini moi Tiens Je... Arrête de tricher Arrêtez C'est quoi C'est Dernier tour. Oh, C'est de ça que j'ai voulu goûter tais-toi. Oh. Mais pas humain. Mmh, C'est ça que j'ai voulu goûter. du chocolat. Oui. Du oh, coup de framboise. Parfait. Allez, Alors allez. maintenant, on va faire le <coughs> compte. Moi, je suis.. 5 je, je, je points pour Loubi. 4 points pour Alia. Et 5 points pour A. Nous avons une égalité entre Assa et lui les deux gagnantes Ayonara, Ayonara, Les pouces bleus Les pouces bleus Apprends les boules Apprends les boules Apprends les